Alors, ce qui m'a convaincue à, à, à entreprendre euh, ce diagnostic, c'était notamment la phase euh, de Covid, notamment par rapport à la gestion RH. Donc j'avais quelques idées voilà, de manière euh, très, euh, très générale. J'attendais vraiment des pistes et des préconisations et ça, ça a été vraiment fait avec la conseillère Ocoacto. Ça a été surtout une, un échange euh, convivial. On a abordé en fait l'activité, on a abordé aussi les besoins au niveau de, de l'équipe, en termes de compétences, euh, d'emploi. Euh, mais aussi les dirigeants. Euh, C'est ce trio qui était très intéressant avec bien sûr la phase de réglementation qui est, qui est nécessaire. Et c'est surtout le, le rôle du conseiller Opco-Acto qui, qui, qui a aidé justement à, à verbaliser, à formuler. Nous avons donc mis un, un plan de préconisation en place sur du court, moyen et long terme. On a pu euh, définir immédiatement euh, l'organigramme qui était vraiment nécessaire. On a pu redéfinir les postes. On a pu également avoir les, les, les aides à l'emploi, c'est des choses aussi qu'on pouvait négliger alors qu'elles sont présentes. Et donc ce diagnostic a permis aussi de prendre cet automatisme lors d'une embauche de, de solliciter de mettre en place les aides potentielles, euh, favoriser l'intégration euh, et la montée en compétence des équipes, donc avec le contrat pro, sur du e-learning, mais aussi sur une certification AFEST. J'ai été accompagnée par notre conseillère Opcoacto Acto du début du milieu, au milieu à la fin à chaque étape. Et ça c'est vraiment aussi très appréciable, on ne se sent pas seul. Si à un moment donné on a des difficultés ou des questionnements, il y a une disponibilité, une vraie écoute. Et ce qui permet à un moment donné peut-être de réajuster puisque dans la vie d'une structure on est toujours avec du quotidien et le travail d'analyse avec la conseillère pour le pour Acto a été vraiment très pertinent dans les préconisations complémentaires et, et des aides et des kits qui, qui ont été très utiles et très pertinents.